Savoir ce qu'on veut, se diriger vers ce qu'on veut et être en lâcher prise, les deux sont possibles simultanément. Pour l'harmonie à l'intérieur, il faut l'harmonie à l'extérieur et pour l'harmonie à l'extérieur, il faut l'harmonie à l'intérieur. Tout est lié. Alors personnellement, j'ai constaté chaque fois qu'on cherche le lâcher prise, c'est la dernière chose qu'on trouve. Bien, bonjour à tous, ravi de vous trouver ici. Euh, pour ces confidences de plumes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pankaj Seni, qui enseigne le yoga. Mais Pankaj, je vais te laisser te présenter plutôt. Alors, euh, je suis donc Pankaj. Et je suis indien. J'ai commencé à apprendre de yoga quand j'avais 10, 11 ans, à vrai dire. C'était un peu culturel, un peu familial. Et depuis, j'ai déménagé à Paris et très récemment, j'ai démarré l'enseignement de yoga, donc il y a 13 ans d'ici. Et il y a un an, j'ai ouvert Yoga Laboratorium. Et c'est comme ça on s'est rencontré avec Pascal à travers, étrangement, Instagram que j'essayais d'éviter jusqu'à tout ce temps. Et finalement, je me suis mis on s'est rencontré avec Pascal. Mmh. En fait, j'ai été très interpellé parce que tu proposais. Euh euh, effectivement au travers d'Instagram et puis après euh, je suis venue à, à, à tes cours et, et je les apprécie énormément. Et il y a quelque chose qui m'a marqué tout de suite, euh, c'est ta manière d'expliquer comment il faut inspirer et expirer. Euh, C'était vraiment quelque chose qui résonnait en moi et, et j'ai envie d'entendre de à ce sujet. Chaque inspire, on prend la cosmos en nous, chaque expire, on s'adonne au cosmos. C'est à vrai dire un vieux dictat de yoga. Il y a une connexion avec la cosmos, avec l'infini, qui se passe sans cesse en nous. On n'est juste pas conscient. Et quand on prend conscience qu'à travers notre souffle, on est en connexion avec quelque chose de tellement plus belle, tellement plus grandiose, c'est juste béatitude totale. Donc, chaque inspire, on prend le cosmos en nous, chaque expire, on se donne au cosmos. Cet échange incessant, instantané et pourtant éternel, quelque part, pour moi, ça résume yoga en elle-même. Oui, alors, je ne sais pas si ça résume yoga, mais euh, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est effectivement cette capacité à prendre notre énergie comme on le fait nous, euh, praticien de Reiki dans l'univers, hein, on dit euh, univers, tu dis cosmos, c'est la, la même chose, ou de, de se relier à la source, et en même temps, euh, c'est cette notion de lâcher prise qui est tellement précieuse qu'on cherche tous comme le Graal, et qu'on a tellement de mal à trouver alors que c'est si simple d'expirer, de faire le vide. Absolument Pascal, j'aurais pas pu mieux dire. Parce que lâcher prise, alors personnellement, j'ai constaté chaque fois on cherche le lâcher prise, c'est la dernière chose qu'on trouve. Il ne faut pas la chercher. C'est un état d'être, il faut la laisser venir à nous. Et la seule façon de la laisser venir à nous, c'est juste se laisser partir, se vider quelque part. Se vider pour pouvoir se remplir de nouveau. Ça touche aussi la notion de confiance. Et de confiance dans le fait que, quelque part où on s'est incarné pour une bonne raison, et que donc ce qui nous arrive, je le dis souvent, euh, tu le sais si tu, si tu me suis, je dis souvent, tout est juste, rien n'est faux. Et euh, on a toujours, nous, occidentaux, cette tendance à vouloir tout maîtriser, tout en cherchant en même temps ce saint Graal qui est lâché prise, qu'on voudrait effectivement fabriquer, alors qu'il n'y a rien à faire. C'est ça, c'est la partie la plus difficile parce que, quelque part, parce que... Alors moi, quand j'ai démarré, euh, j'étais jeune, hein, mais quand on est jeune, on a envie de tout réussir, surtout. Et c'était pareil, c'était pareil dans le cadre que euh, la partie physique, je voulais tout réussir, je voulais faire les ascènes les plus complexes. La partie philosophique, il faut que je sois absolument la meilleure. Jusque ce que je capte, en voulant être la meilleure, je passais à côté de tout ce qu'on était en train de m'enseigner. En voulant être bien, je passais à côté complètement de tout l'enseignement. Et alors il y a Bhagavad Gita, c'est un des textes les plus sacrés de l'hindouisme. Et en Bhagavad Gita, donc c'est Avatar de Vishnu, Vishnu qui maintient la cosmos. Son Avatar qui est Sri Krishna qui va parler à un certain moment, sur un champ de guerre d'ailleurs. Ça, c'est toute une autre histoire, mais juste une phrase que j'aimerais citer de lui. Tu as le droit à tes actes, mais tu n'as aucun droit au fruit de tes actes. Hmm. Ne te crois pas responsable de tout ce qui t'arrive. Mais ne t'associe pas à l'inaction non plus. Et le jour où j'ai capté ça, j'ai capté. En tout cas, la pratique s'est transformée. J'ai arrêté de chercher, et quand j'ai arrêté de chercher, le reste est venu par elle-même. Tu as trouvé C'est cette notion-là qui est si difficile à, à, à, à, à toucher, en fait. Le fait que le lâcher prise, ce n'est pas rester assis dans son fauteuil à attendre que ça tombe. Et en même temps, c'est rien chercher. Et je trouve que pour ça, la voie de, de, dans laquelle tu l'expliquais, cet inspire où je vais prendre, me charger de la force de l'univers, et cet expire où je vais lâcher, rendre, c'était pour moi euh, une première belle rencontre, je vais dire, et quelque chose qui tout de suite m'a fait dire, hmm, « J'ai envie d'en de, savoir plus. » On a certainement des choses, des choses à échanger et ça, ça résonnait très fort avec ma pratique et de Reiki et ma pratique de femme médecine, donc de quelqu'un qui a vécu en Amazonie, qui a reçu des, des enseignements précieux là-bas, où, où on a toujours cette connexion très importante de l'homme avec l'univers. Les Amérindiens, ils ont cette vision de non-dissociation d'eux-mêmes, avec la nature, c'est-à-dire que il n'y a pas, comme nous on le pense, nous les occidentaux, l'humanité et la terre. Euh, l'humanité devant prendre en charge euh, la protection de l'environnement, pour faire euh, caricatural mais relativement courant aujourd'hui, non, eux, il y a l'humanité intégrée à la nature, intégrée à la terre-mère, ce qui fait que quand on fait mal. À la terre, par exemple, en prélevant quelque chose, à tort et à travers, on se fait mal à soi-même. Et ça, c'était quelque chose aussi euh, qui, je pense, est, est extrêmement important aujourd'hui parce que ça nous distancie par rapport à notre énergie, par rapport à la force, par rapport à la source. Qu'est-ce que toi, comment toi, avec le yoga, tu vois cette manière de, de voir les choses. Alors, je ne connaissais pas à propos des Amérindiens, jusqu'à ce que tu m'en parles, mais en yoga, c'est exactement la même philosophie. C'est-à-dire, pour l'harmonie à l'intérieur, il faut l'harmonie à l'extérieur, et pour l'harmonie à l'extérieur, il faut l'harmonie à l'intérieur. Tout est lié. Tout ce qui est philosophie indienne, d'une manière générale, Philosophie orientale aussi, à vrai dire, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'étudier Tao, et c'est exactement pareil. Et philosophie des yoga en particulier, euh, tant qu'il n'y a pas cette harmonie avec la nature, avec la société aussi, avec notre environnement, avec nos voisins, avec euh, nos amis, avec les gens qu'on ne connaît même pas, il ne peut pas avoir l'harmonie à l'intérieur. Et pareil, quand il n'y a pas l'harmonie à l'intérieur, il ne peut pas avoir l'harmonie à l'extérieur et donc yoga c'est pour ça il cherche à travailler l'intégralité commençons par, commençons par euh, réduire nos besoins de consommation tu vois on consomme on consomme on consomme pourquoi on consomme parce qu'on cherche à remplir quelque part un certain vide qu'on ressent on ne consomme pas sans raison et yoga remplit ce vide ou plutôt il nous aide à accepter ce vide ne plus en avoir peur et du coup Automatiquement, on consomme moins. La nature, on n'a plus besoin d'apprendre autant. Et tout ce qu'on prend, c'est presque automatique. On la remercie. On lui demande permission parce que... Alors ça, c'est pas tout à fait yoga. C'est beaucoup plus hindouisme. En hindouisme, on considère que tout ce qui est vivant, euh, un tomate et moi, c'est la même valeur, concrètement. Les deux vies sont exactement... Pareil, ils ont exactement la même valeur. Et donc, si je dois manger la tomate, il est là pour que je la mange. Mais ça paraît tellement logique, tellement normal de remercier, parce que c'est une vie qui est en train de donner à une autre. Tu vois, c'est là aussi qu'on se rejoint, parce que euh, mes amis amérindiens, quand ils prélèvent quelque chose, il y a deux notions qui sont très importantes. Il y a le fait de demander le « ok ». Par exemple, euh, moi j'ai eu à faire une, une, une cuisine pour euh, agrandir la maison dans laquelle je vivais. Comment tu fais une cuisine tu vas, forêt, tu vas en forêt avec ta tronçonneuse, tu demandes à l'arbre s'il est « ok » pour devenir des planches pour faire ta cuisine. Et s'il n'est pas « ok », tu demandes à un autre arbre. Et une fois que tu as fait tes planches pour ta cuisine, tu rends quelque chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas prélever gratuitement. Tu vas replanter quelque chose, tu vas re, refaire une offrande parce que tu, en fait, si tu le faisais pas, tu respectes pas un équilibre naturel qui est que, ok, tu peux prendre à juste raison et sans gaspiller, mais aussi en rendant, ne serait-ce que pour que la ressource se renouvelle. Et, et, et c'est très important cette notion de, je prends pas plus que nécessaire, je gaspille pas. Et, et on revient aussi à cette notion d'accepter le vide. En fait, quelque part, moi, je me demande souvent si dans notre civilisation, on est tout le temps en train de courir, d'aller d'une activité à l'autre, de jamais prendre le temps de s'arrêter, de jamais prendre le temps d'écouter le silence. On n'est pas toujours en train de se gaver comme des oies, tout simplement parce qu'on a peur de ce vide qui est tellement naturel, puisqu'il correspond à la respiration. Absolument, non, je suis d'accord, c'est jusqu'à ce qu'on commence pas à accepter la vide, tout le reste, ça devient, c'est en dehors de notre portée, jusqu'à ce qu'on accepte la vide, parce que la vide, quelque part, c'est la naissance de tout, qu'est-ce qui peut être tout, comme on définit Dieu, par exemple, en hindouisme, on la définit comme c'est lui qui s'étend, c'est lui qui est tout, mais la seule chose qui peut être tout, c'est quelque chose qui n'est rien. Moi, je suis Pankaj, par exemple, tant que je suis Pankaj, je ne peux pas être Pascal. Mais cette source, cette énergie universelle, il peut être tout. Comment? Parce qu'il est inexistant. C'est à travers une existence que l'existence est née. D'ailleurs, j'ai trouvé des rapprochements dans, dans la philosophie grecque, par exemple, où c'est un qui... Qui dit quelque chose de similaire, quand l'infini est respiré par fini, ça donne naissance à la création. Et c'est pareil en hindouisme, on dit en Rigved, qui est le texte le plus traditionnel, le plus ancien de l'hindouisme, parlons de Dieu, qu'il est ou qu'il n'est pas, qui peut le savoir C'est la naissance de la philosophie, le questionnement philosophique de l'hindouisme que la nature divine, on ne peut pas la savoir, on ne peut même pas savoir s'il est ou s'il n'est pas, ou s'il si est et il n'est pas en même temps. Mmh. Et tant qu'on n'accepte et... pas la vie, c'est sûr que la divine reste un peu loin, et tant que la divine reste un peu loin, la nature aussi elle reste un peu loin. Alors, je, je voudrais, si tu, si tu permets, revenir à cette notion de... à la fois... Euh reliance entre le corps et la spiritualité parce que ça aussi souvent on dissocie nous tu peux être spirituel que si tu n'es pas dans la matérialité ou si tu es dans la matérialité tu peux absolument pas être spirituel il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que les deux sont complètement connectés et que tu ne peux être vraiment spirituel que si tu es aussi dans la matérialité et réciproquement mais cette reliance corps spiritualité et humanité nature euh, elle est mise à mal en ce moment avec euh, l'environnement dans lequel on, on évolue et les énergies complètement dissonantes et, et complètement folles qu'on qu ressent à l'extérieur de nos home sweet home, si je peux dire ainsi, de nos, de nos foyers. Que, comment tu vois les choses, toi, euh, pour pouvoir quelque part trouver un endroit de quiétude de sérénité, malgré tout le bazar environnement, environnant, par, pardon, comment, comment, alors qu'on est totalement connecté à ça, et encore plus avec tous les écrans, toutes les informations et tout, tout ce qui peut, euh, tout ce qui rentre dans nos foyers, comment toi, avec, euh, avec, tu, tu vois les choses pour qu'on arrive à trouver une zone de sérénité, en fait On peut changer ce qui est à l'intérieur de nous, on ne peut pas changer le monde à, pas pas à nous, quoi. Il faudrait peut-être s'appeler euh, euh, du nom d'un grand dirigeant de, de la planète, on va dire. Mais euh, voilà, comment, comment nous, euh, pauvres petits humains, on peut faire pour euh, trouver une zone de quiétude malgré le bazar complet qui règne autour de nous Alors, première chose. Euh... De l'expérience personnelle, première chose qui m'avait choqué quand je suis arrivé en France, c'était aussi du fait que je pratiquais yoga depuis jeune, sans doute. Mais la première chose qui m'avait choqué, c'était chaque fois on cherchait euh, les dualités. On cherchait quoi Il y avait quoi? toujours les dualités. C'est-à-dire dualité. on définissait les choses uniquement en opposition de quelque chose d'autre. Mm -hmm. Tandis qu'en yoga, ce que j'avais appris, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dualité c'est-à-dire contracter et relaxer, ce ne sont pas des antonymes, il est possible de faire les deux en même temps. Réussir et être serein, travailler et être serein, savoir ce qu'on veut, se diriger vers ce qu'on veut et être en lâcher prise, les deux sont possibles simultanément. Donc ça c'est la première chose. Je pense qu'on a besoin d'un peu changer notre façon de penser pour ne pas mettre des choses comme des antonymes, comme des opposés de l'un et de l'autre, parce que tant qu'on reste dans cette idée d'opposition, la vraie sérénité qui, qui perdure, on ne pourra jamais la trouver. On peut trouver comme un médicament, un peu de sérénité, mais quelque chose qui perdure, ce sera toujours difficile tant qu'on reste dans cette notion de l'opposition. Donc, première chose, c'est ne plus penser dans le terme des oppositions. Comme, chose. Pardon, comme en fait l'inspire et l'expire sont intimement liés, tu ne peux pas expirer si tu n'as pas inspiré et réciproquement. Voilà, c'est ça, c'est mm -hmm. ça. Et en fait, quelque part, inspire et expire ensemble donnent la, vie. la souffle mm -hmm. et la, la vie. vie. Mm -hmm. euh, deuxième chose, je pense qui est important, c'est pouvoir se dire que ce n'est pas grave. Il y a des choses qui ne vont pas bien aujourd'hui, c'est dans le monde moderne, euh, mais je pense que depuis la nuit des temps, c'était toujours des époques chaotiques qui ont toujours existé. Il est important de pouvoir dire ce n'est pas grave, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas grave que je ne ferai rien. De nouveau, oui, ce n'est pas grave qu'aujourd'hui le monde va mal, mais moi, nous, on a tous quelque chose à faire accepter ce sens, sens de… Je ne veux pas utiliser le mot « devoir » parce que le devoir est devenu un mot avec trop de mauvaises connotations, mais c'est juste quelque chose d'inéoncé qu'on doit faire certaines choses. Mm -hmm. Alors ça, c'est la partie philosophique et concrètement, si quelqu'un va demander comment vivre sereinement, je dirais une chose, prends conscience, prenez conscience de la pause entre inspire et expire, entre expire et inspire, et la reste, sa vie en train. Juste oui. ça. C'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train, de nouveau, de vouloir être dans l'action, rarement en train de se poser. Et effectivement, inspire, pose, expire, expire pose. pose. Rien que ça, c'est magique. Je, je ah oui. pense aussi qu'on s'est tous incarnés pour une bonne raison, qu'avant de s'incarner, on a eu la vision de ce que l'on allait euh, euh, passer comme expérience et que les épreuves sont toujours une occasion de recevoir un enseignement. Quelque part, on a choisi les épreuves qu'on est en train de vivre, quelles qu'elles soient. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça, c'est d'un énorme réconfort. Et ça me donne beaucoup de calme intérieur de me dire que finalement, j'ai choisi de vivre cette expérience que je vis en ce moment parce que c'était pour moi la meilleure expérience possible pour recevoir l'enseignement que j'ai à recevoir. Et ça, c'est un espèce de switch à faire dans sa tête qui est à la fois très simple et très compliqué, et qui est à la fois dans l'agir et en même temps dans le lâcher prise, mais qui permet aussi de se questionner sur qu'est-ce que je dois trouver comme trésor à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui pour moi et autour de moi. Mais je te rejoins complètement sur la partie acceptation, parce que tant qu'on n'accepte pas ce qui est maintenant, toute la magie de cosmos qui est cachée en nous. Vous voyez, en hindouisme, en yoga, on ne cherche jamais à l'extérieur. L'extérieur, quelque part, c'est juste trompeur. <coughs> on cherche toujours à l'intérieur. Tous les trésors qu'on peut avoir besoin, ils sont déjà à l'intérieur de nous. Et euh, tant qu'on n'accepte pas ce qui est présent, ce qui est maintenant notre cas, c'est sûr que tous ces trésors, ils vont toujours rester cachés parce qu'on aura toujours des idées. Ah, si je devenais ça, je serais heureux. Si je devenais, si je faisais ça, tout ira bien. Malheureusement, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de laisser notre mental, qui peut être un très mauvais maître, nous diriger comme des marionnettes. Parce que lui, dès qu'on va atteindre ce qu'on pensait qu'on devrait atteindre, il va changer les données. Il va dire, non, mais maintenant, il faut devenir ça. Mm. Un jeune garçon dit, je deviens médecin, je vais être heureux. Quand il devient un médecin, il lui dit, même si tu ne gagnes pas assez d'argent, tu ne vas pas être heureux. C'est sans cesse. Tant qu'on ne cesse pas de vouloir devenir, on ne va jamais accepter. tant qu'on n'accepte pas, on ne va jamais cesser de vouloir devenir. Mais ça démarre par, exactement comme tu dis, accepter ce qui est maintenant parce que c'est là où les transformations, les vraies, pas les superficielles, les superficielles, on, on les fait tous les, tous les deux mois, mais les vraies transformations, elles démarrent quand on accepte qui nous sommes maintenant, sans juger, parce qu'il n'y a rien à juger. Vous voyez, quelqu'un, il est grand, quelqu'un est petit, quelqu'un, il est gros, quelqu'un est fin. À, à l'intérieur, on est limité tous. On a tous le même potentiel incroyable. On ne peut pas juger, on ne devrait pas juger, ni nous-mêmes, ni les autres, et encore euh, les autres, euh, mais surtout nous-mêmes, pourquoi se juger C'est clair que, déjà, arrêter de se juger nous-mêmes, c'est un premier pas. Et ça, on est tous en capacité de faire ce premier pas vers ça. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça ne dépend que de nous. Absolument. Et c'est peut-être un grand enseignement qu'on a à trouver dans ce bazar ambiant. C'est vraiment passionnant de, de parler avec toi et on pourrait, je pourrais t'écouter pendant des heures. Merci de, de, de ces échanges et de, de ces partages. On va essayer de ne pas faire trop long. J'ai juste envie de te poser deux ou trois questions très indiscrètes. Tu le sais peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et euh, je voudrais te demander, quelle est ta fleur ou ta plante préférée Jasmin. Les jasmins, oui. les odeurs des jasmins. Il euh, n'y en a jamais assez. C'est ma fleur préférée, surtout pour l'odeur. D'accord. Un livre que tu emmènerais sur une île déserte, si tu devais euh, te retirer sur une île déserte hmm, Ça, c'est une question qui n'est pas facile. Alors, moi, j'adore lire tout ce qui est philosophie. Donc, c'est sûr et certain que Bhagavad Gita, c'est un livre que je peux lire en répétition. D'ailleurs, tout Mahabharata, mais il fait 18 volumes. Et c'est un peu gros à transporter. Et Cela dit, si je, parle, un peu <rire> si, si je parle euh, d'un livre plutôt contemporain, en tout cas contemporain pour moi, ça sera, euh, et un livre plutôt connu par euh, tout le monde, ça sera euh, The Old Man and the Sea. Donc, je pense en français, c'est Le vieux homme et la mer, ou de Honest Hemingway, qui est un livre que j'ai trouvé juste magnifique, que j'ai lu et relu. Euh, mille fois, ouais, mais un... j'en ai jamais assez. C'est un livre à avoir vraiment dans sa bibliothèque et, et ah. à garder. Je suis d'accord avec toi. L la musique pour toi, c'est C'est les messages divines qui sont en train d'avenir en nous. La musique, c'est divine. C'est la connexion, c'est la mathématique quelque part de l'existence. Mm -hmm. Et j'ai une petite idée en te... sur la réponse que tu vas me donner à cette question-là, mais je me trompe peut-être. L'endroit sur cette planète où tu te sens le mieux. Là. Maintenant. <rire> ok. Euh, encore une question, Pankaj, un euh, avant, avant de te laisser. Comment on fait pour te trouver euh, Comment on fait pour euh, rentrer en contact avec toi Alors, j'ai euh, un site internet qui s'appelle yogalaboratorium.com et via Instagram. Les deux, c'est possible. Voilà, donc vous allez trouver en dessous de cette vidéo le lien vers le site Yoga Laboratorium, le lien vers le compte Instagram et bien entendu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Pankaj. C'est du petit lait à chaque fois. Faites-le, c'est vraiment très très intéressant. Merci, euh, Pascal. Vous, vous allez trouver aussi euh, le lien pour euh, euh, Plume de Forêt et, et la newsletter euh, en dessous et puis les, les comptes Instagram. Enfin bon, bref, on vous met tout ça en dessous. Merci à toi, Pankaj. Merci, Merci à toi, Pascal. infiniment. Et euh, à très vite pour euh, une nouvelle vidéo. Merci à toi pour euh, nous avoir regardé euh, jusqu'à ce moment-là et à très bientôt. Belle journée à toi. Namasté.